Hello, dear Bieling community, I hope you're doing good today. Like, comment, subscribe. aime cette vidéo, laisse-moi un commentaire et abonne-toi si tu veux encore développer ton anglais, ton oral, avoir le bon vocabulaire et surtout, avoir un accent pertinent. In this video, amazing opportunity. Dans cette vidéo, une opportunité unique pour pouvoir parler anglais en petit groupe de manière sereine, simple, pour une poignée d'euros. Alors, après le jingle... Je te dis tout let's go. Je t'ai parlé plusieurs fois dans le passé de cette structure qui te permet de parler anglais qui s'appelle Cambly aujourd'hui il lance quelque chose de nouveau et je pense vraiment que ça pourrait t'intéresser parce qu'il lance des cours en petits groupes small group, conversation um, opportunity to speak English tu peux tous les jours choisir parmi de nombreux cours ton formateur, ta thématique tu vas pouvoir parler de sport tu vas pouvoir parler de voyage d'activité, de culture d'anglais, des affaires, de divertissement. Tu vois que c'est libre, c'est flexible. C'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tout simplement parce que tes formateurs sont partout dans le globe. Les mini-groupes, je les ai testés pour toi et je vais te montrer dans quelques secondes exactement ce que ça va pouvoir représenter lorsque tu seras de l'autre côté. C'est des mini-groupes qui laissent place à l'échange pour pouvoir parler avec un tuteur qui va te guider dans la conversation. Ce tuteur l'anglais est sa langue maternelle. Alors si tu veux voir à quoi est-ce que ça ressemble, regarde maintenant, je te récupère après pour une petite surprise. Okay. Uh, Derek, so three things from your week if you can share uh, with us. Yes, uh, something positive that happened. Yesterday I had a blast with my two boys playing football. Et uh, and uh, because it's snowy around where we are, Uh, it was fun, just falling in the snow, um, kicking the ball, scoring. <laughs> so that was that was a fun that was a fun uh, a fun event a fun thing. A thorn, is something difficult. Um, well, I guess managing time is challenging at the moment. We moved several months ago. Um bought house, uh, lots of renovation in the house, DIY, uh, working on the business, uh, working on my other professional um activities. It's it's challenging. It's challenging, but it's um it's all it's all going to work out. And bud, something in the future, I would say we're going to visit my family in Scotland this July and with COVID and with us traveling to the US. We haven't done that in over three years, so we're looking forward to that. We the are. idea is that each student will choose uh, one of these subtopics, uh, introduce it, share their story or mm -hmm. their idea. Mm -hmm. uh, and then the other students, you can ask questions, give your opinion or mm -hmm. share mm -hmm. similar uh, experiences. Mm -hmm. um, so yeah, we're on the list We have lots of things future trips, future travel plans, uh, terrible travel stories, recommendations in your, your country. It'd be nice to hear about yeah. Fr France, Turkey. Uh, we also have anything else if you want to uh, choose something different, hopefully related a little bit to travel, but no problem if not. You know, I don't know <laughs> much about it, but uh, I'm very excited about that because it's going to be a very une and cozy vacation for us because he doesn't have um time offs like just one like five days or something in the middle of the season and then he has um the off season in you know um summer in the summer so we just have this one five days vacation so I'm yeah. very about that ah that's very nice. alors tu es chez bilang depuis maintenant plusieurs années et parler anglais c'est important avec ces petits groupes, tu vas pouvoir progresser efficacement hein, dans ton expression et ta compréhension. Tu vas pouvoir parler facilement euh, dans ton milieu professionnel parce que tu vas pouvoir tester dans ces petits groupes avec, c'est clair, la barrière peut-être de l'écran et de la caméra, mais à la fois, cette barrière te permet de faire des erreurs et d'être moins stigmatisé. Tu as une formule d'abonnement qui est à prix abordable et Bilingue te permet aujourd'hui d'avoir une offre moins chère l'offre de lancement euh, donc c'est à partir de 24 euros par mois mais avec ce que je vais te proposer tu vas pouvoir avoir moins 40% donc tu vas pouvoir t'inscrire sur le lien qui est dans ma description pour avoir 40% de réduction sur l'abonnement de 12 mois tu retrouves le lien dans la description et tu vas pouvoir te lancer dans cette superbe aventure pour interagir avec des gens du monde entier partageant des points communs a aussi partager ton point de vue. Donc, de Tauf, moins 40%. Tu as vu à quoi ça ressemble Tu as vu les avantages Je t'ai expliqué le fonctionnement. C'est à toi d'aller de l'avant. I'll une to you soon and I'll see you next week. Bye bye.